Uyo base li lobamo ko mpongaina bika yeshua gode bandikoba ranchia lisa 16 nakaja emission les avertis mission à chaque mercredi na chaîne la chaîne à youtube les avertis et puis la site abyssol les .net, et puis la bas site moussous to ma chaîne moussous par rapport au programme autosalango vraiment dans un thème que le lot mercredi à l'eau n'a le bella euh, thème au yo bozou mon a été le qui est le plus grand il y a des thèmes qui été dans la il y a les avertis. Avant que nous à développer, nous avons mis au point de la émission dernièrement, losko, on a parlé de quelques thèmes qui va ba que nous allons répondre à la c'est ça vraiment un ce n'est pas que nous avons un message n'a la question qui il y a répondre on que je vais répondre à toutes à tous ces messages obtenir un email un par téléphone un message je crois que France Belgique il y Angleterre voilà n'acati nest pas voire même la je pense quelques semaines, à nous avons à continuer à faire des qui nous aident je pense à faire des choses qui nous de à continuer nous à faire continuer à faire des choses nous aident à tu n'as réellement pas de l'oubli que tellement mon énergie basse à l'époque. En faisant la c'est-à-dire quelque part à l'ingé. Il se met acteur, n'est-ce pas Il y a participation, il y a œuvre naie ou il y a évangile. Qui est le plus grand à message Tournons tous partager le l'eau avant que tous les macoup prient pour tous mes cas. Vous allez bien sûr son esprit bisika aux alis. Donc, vous allez donc concentré pour la mission au tina souka et n'igne tout ce qui na souk à comprendre il peut au cas on a battu pour y pouvoir participer d'espagnol qu'ici il y a propagation il y a évangile au moyen de médias tout bon dans la comba yeshua Papa, tu as dit aussi que c'était poussé par le, le, ton, ton esprit que les hommes ont parlé de ta part aussi. C'est pourquoi je viens réellement devant ta face pour, pour dire merci. Merci de me battre depuis tout le monde. Tu as dit tu Gagner dans la loco la vase vide. Yo utilisez gagner malo banangaï afin que ma malo besa tellement clair que bande quoi comprendre pour moko na moko azo réellement par naïe na comba écho na sengi Amen. Voilà. Qui est le plus grand? Euh, pour nous comprendre émission audio vidéo. Na ko senga na yo zo la nangaï zoa stylo zoa papier. Comment va passage oyo? Tout autour a trois ou quatre passages, mais tout le monde sauté, mais tu as lingato, mais commenter tout ça, déjà ou tout déjà, mais nous avons besoin de la vie, je vois réellement stylo, soit papier commun, Matthieu chapitre 17, à partir de verset 2, tu verset 27, ou bien peut-être Matthieu chapitre 18, à partir de verset 1, tu verset 20 ou bien on commis Marc chapitre 9, versets verset 30-50, ou bien on commis Luc chapitre 9, versets 46-48. à 48. Donc on tout autour, il y a un passage dans l'émission, on a mis quelques versets, et puis Matthieu 18, ce qu'on a commenté par rapport à ce que le Seigneur nous a mis réellement à cœur. Qui est le plus grand message euh, donc message Oyo qui est le plus grand parole Oyo euh, bah, la confusion bah, ça y est sous qui débat Oyo et ce n'est pas ça sous bah, bah le bien qui débat parole que d'abord le que Yeshua a euh, donc, Capernaum, Azozonga, n'est-ce pas? Euh, donc, euh, Pona, euh, Azoatan, tana bae kolnae, discrètement. A bat ba bat bae ba, puisque foule, tout ça, linga guitanyaki, a se retiré mouke, n'a bae kolnae, pour ba, kol pou ba kenye, n'est-ce pas? Kosoatan, y'a kostolola comme il le fait avec nous chaque fois, deux fois, on devons que pas que du peu. Et wana, skota, ba, komi, wana, na, il vous expliquer n'est-ce pas? Il n'y a Jérusalem. Il expliquer par rapport à la a a mort de ce qui est cas, expliquer y a émotion. Na wana, na ya, ya il y a des émotions, il y a des y a y suspense, puisque il disait il parlait de ça, mais tout reso, y, y, y, puisque, faut comprendre faut comprendre que y a déjà donc ngomba donc Jacques, Jean et puis, na, Pierre bauti jangomba donc ba kitina c'est-à-dire bango ba, ba, ba, ba, ba mona djama e kambo o ba mona ekuna donc euh, transfiguration il y a yesu ba mona e ki est libre ba moni e moïse et puis baoki mungongo uti ko lebi que non bo sa confiance wana limo nanga c'est-à-dire Jean Jacques na na pierre bango ba ça qui déjà un peu ba comprenna qui mais malgré ça tangue ça ko ep sa bango ba yé n'est-ce pas na katia comment dire place place ba vanda qui yesu ça ko ep sa kambo yo par rapport à yaliwa ya, ya na souvenez-vous que même Pierre a est sou que à Tonga trois tantes Mokoya Eli Mokoya Moïse moko Yé. Au monde, ça dit dire pour la pierre, il ne voulait pas à tout à, à, à, à, à, à, à, à tout pour que Yé soit à la bango pour longtemps. C'est pourquoi vous allez vous vous vous, vous souvenir que tango ko Kanga sou c'est Pierre, n'est-ce pas d'Abimisa so qui ne donc à ceux qui est paix à Katinto, n'est-ce pas Il y a soldats moko. C'est pour dire que pour la pierre, c'était réellement... Il y a donc un message qui, n'est-ce pas, dans l'atmosphère de Il y a un l'atmosphère de la mère. Il y a un qui a Il y a qui a l'atmosphère Il y a un qui a de la mère. Il y a un message qui a y a un message a de Il un temps, un ce bon message très très très très dangereux pourquoi puisque c'est-à-dire que routine c'est mieux, c'est c'est c'est mieux vous bon c'est retiré pas bon que bon Vous bon c'est-à-dire que faut dit que si on a dit que si on a dit que si to a dit que si on a dit a que que ou est attaché à à qui a tiré la pour du bon. Donc, comme ce qu'on on Matthieu 17, il a, a, on a, n'est-ce pas, a, on on a, on a, on a, on on a, on a, on n'est-ce a, on a, on a, n'est-ce pas, on a, le on a, Matthieu on a, en ces moments, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux C'est-à-dire, quitter la place de donc dans Matthieu 17 au bas il y les des gens qui sont des gens qui sont des des des De si des La il en ce moment, les disciples s'approchèrent à Bandélie de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ba tuni bango ba tuni Yesu nani asa le plus grand Yesu a bengi mo na a tiena na a abc bango soki bo changer te soki bo bongo mite, mudo bo bo bongo a mité bokum luko banamikété bokokota ici il ne s'agit pas d'abord de savoir qui est le plus grand c'est d'abord de savoir est-ce que kokota Or, pendant que il y sur deux conditions, il faut que vous converti Et puis, que vous Pourquoi vous normalement, un esprit à vous. Vous avez un esprit à Vous un Vous Vous un un et tant que je suis que je suis dit que je il y que je enfants dit que je suis dit c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ses petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. D'abord, convertissez-vous, devenez comme ses petits enfants, et puis, rends-toi humble. J'ai toujours l'habitude, n'est-ce pas, de dire, euh, comment dire, dans le monde, tout monde a pasteur, waana, ba pasteur soi-disant, si vous avez une bazana, vous avez une phrase qui est très importante. Pour vous présenter, qu'est-ce qu'ils disent souvent Je suis votre humble serviteur. Vous ce qu'on a dit. Celui qui est humble n'a pas besoin de répéter que je suis humble. Puisque l'humilité, c'est ce que vous avez dit. Et puis, visible par rapport, n'est-ce pas Il y a des dégât de temps le battre. Il ne faut pas remarquer mais au moins on a beaucoup parlé parce que mingi mingi que donc moi votre humble serviteur à partir titre naie le révérend pasteur sockini sockini c'est pour dire que non na kangi parenthèse ouais non donc humilité on y est à à à à à zankoloba c'est pas l'humilité de phrases ou des mots ou des paroles c'est vraiment l'humilité du cœur or moi n'importe quoi ça l'imabé ce que je dis que ça l'imabé moi je m'occupe de calme je ne sais pas problèmes, je ne sais pas si vous avez des problèmes, je ne ne pas si vous avez je ne sais pas si vous pas je pas si vous avez problèmes, je mutu sais pas pas ce qui moi n'en ai pas zazakoosa, azo yiba, à où comme a Puisque Ce qui moi puisque moi normalement, caractéristique Ce qui au gangelier, après deux minutes C'est ça moi je ai pas. Donc qui C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume de cieux. et peut continuer à cinq ans et quiconque reçoit en mon nom. Un petit enfant comme celui-ci me reçoit même. Ce que a aussi quoi, yo. À illustration, n'est-ce pas y a Moana. Mais dans suka y a na que a za kohebisa na suka Il mettra le bouc et les brebis. Bah, misus na droite, bah misus gauche. Et il dira, n'est-ce pas ceux-là qui sont à droite, ça dit ma brebis, que venez participer avec moi dans mon royaume. Quand j'étais malade, vous, vous, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous, vous êtes venu, venu plutôt, donc, euh, me visiter. J'étais malade, vous êtes venu vers moi. J'étais nu, vous m'aviez vêtu. Ça dit, ah ouais, il y a un souk à Mathieu. Il y a un souk à Mathieu. Il y a un souk à Mathieu. Il y a un souk à Mathieu. Ce vous avez un petit, na avez petit, mais vous petit, vous avez ça petit, vous avez un moi, petit, mais un petit, vous ensemble le petit, il avez un que non ba, kroyan, ba, tout les hommes les humains na, texte ku, ku, la kata contexte, na, mais si un wana, six, mais si un « Qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspend, qu suspendit à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. » Très dur cette parole-ci. Maintenant, Yeshua a dit « ce qui nous scandalisé scandalisé. Comment est-ce qu'on peut scandaliser quelqu'un Comment est-ce qu'on peut scandaliser un enfant Comment est-ce qu'on peut scandaliser, n'est-ce pas, une personne Par rapport à l'acte, acte, la vie, Par rapport à l'habitude. habitude, n'est-ce pas Vous avez des l'Assemblée, n'est-ce pas, vous avez des assemblées, tu y a qui ont de qui C'est ça scandalisé. C'est ça scandalisé. Osan C'est ça que je C'est ça il y a soi-disant assemblée où il y a de temps. Il y a un peu temps. a un de temps. Il, il, il donne des un peu de Il y a un de Il y a un Il a un Et puis la liste est tellement longue. Il y a scandaliser peuple croyant. vaut mieux pour Il y a meul -na Donc, je il y a meul -yani, a ya, C'est ça qu'on a Et puis, le malheur. « Au monde à cause du scandale, car il est nécessaire qu'il arrive de scandale, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. »« Açà que ce scandale mais malheur à l'homme par lequel le scandale arrive ou bien viendra. » Pourquoi Donc, « plutôt donc et bien dit-il, y a quatre ans, il y a ça dit, vos mecs kingo, Et te continuer. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le, coupe-le et jette loin de, donc de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou, man, ou manchon ou manchot, que d'avoir deux pieds ou deux mains. Et d'être jeté dans le feu éternel. Ah, ça faible avec des mots, des faibles mots, avec des faibles exemples pour comprendre. Question bah tout n'a qui est, na Matthieu 18.1. Ma bah, réponse pas continuer. Bah, non on que est au le plus grand c'est celui qui était avec moi donc à la montagne donc sur la montagne c'est celui qui est donc le donc ou bien le le, le le plus grand qui est c'est c'est c'est celui à qui je donc euh, je donne plus d'affection ou bien qui le plus grand c'est celui n'est-ce pas qui, euh, euh, qui qui prêche beaucoup non c'est pas ça il est en train ici de donner de décortiquer pour comprendre que non et, et, et puis comprenez la question était de savoir qui est le plus grand est lui qui est sur que celui qui veut être plus grand doit d'abord doit se convertir être comme un enfant pour hériter le royaume des cieux et puis quand on va hériter le royaume des cieux là maintenant on va parler de, de, de plus grand c'est à notre point majeur notre point je vais dire euh, euh, euh, donc euh, important et ça dit que il faut aux au salaire fort, au bon de l'Anzambé, au continuer de vivre via sanctification pour Nanini, pour le royaume des cieux. C'est ça, ce qui importe ici. Alors, ce que peut expliquer, ce que le beau que nous a, que ça, de occasion, il y a de chute. Vous me dit, vous débarrassez d'un gros on ne vous dit pas d'aller couper vos mains, comme on ne coupe pas les mains, n'est-ce pas? de Congolais ou des Africains l'époque coloniale. Ce c'est pas ça c'est pas coupure physique lorsqu'on dit arrache ton ton ce donc ton, ton, ton oeil, pas arracher physique ça dit ceux qui va couper la main et cause à cause de se débarrasser d'un qu'on se débarrasser d'un milieu qu'on se débarrasser des locaux qu'on se débarrasser d'un monique qu'on tire vers le bas Ce qui est sur le but qui arrache ton, donc ton œil et l'incubateur, Miss Noéte à la canini. Tes yeux la regardent quoi? D'où il faut que se Zalassico sanctifier de façon que nous autres onayo moubimba et suivre la, donc la ligne droite pour hériter le royaume des cieux. Et puis à l'objet, et puis à l'objet. Après, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le déjà. Et puis, il y a dit Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Il a un petit petit qui et comme pluriel. Mais pourtant, au début, il y a 7 enfants. C'est pourquoi je vous disais que. Petit, il y a le langage, il Yeshua, c'est l'homme, c'est le croyant, c'est le peuple en, fait en général. Ce qu'on a dit, c'est que, a, a, a que gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Tout le monde a dit deux images affreuses. Une personne qui se dit pasteur, mais il s'asseye, n'est-ce pas, sur Badou. L'autre, tout le monde est en Afrique du Sud, il fait manger le serpent, il fait manger, n'est-ce pas, de l'herbe, il n'y pas battu. Puisqu'il les méprise tellement. Si tu méprises quelqu'un, au cours de ma et puis ça te fait du bien. Mais si tu aimes quelqu'un, tu ne peux jamais le faire souffrir. Combien tu as pétrole? C'est ça le mépris au fait. Et à l'objet, non, gardez-vous de mépriser à celle de ce petit, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Et puis, tout queï, tout que, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui, qui était perdu. Voilà maintenant, ces petits là et ça, tu commences à mépriser quelqu'un puisqu'il connaît pas le Seigneur. Tu commences à mépriser quelqu'un puisque accueilli. Tu commences à mépriser quelqu'un puisque n'est-ce pas à se penser le collaoté. Tu commences à mépriser quelqu'un puisque il n'est pas de ta tribu. Tu commences à, à, à mépriser quelqu'un puisqu'il n'est pas, je sais de ta de la, de ta confession religieuse. il était n'est-ce pas venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Baba Bungaki. Et perdu à Que vous en semble. Si un homme a son brebis et que l'une d'elles se gare, ne laisse-t-il pas les 99, les 99 autres sur la, les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée Et s'il si la trouve, je vous le dis en véritable et en, en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne sont pas égarés. Alors, ça compte à son illustration à berger. Bon, mon psaume 23, David a compris qu'il a bien avant, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, si qu'Eshua a sa que ceux qui sont la 100 brebis, 99, ceux qui est allient, mon coca et boungi, à toutes les 99 brebis, vous voulez être grand, alors mettez-vous à l'œuvre pour sauver n'est-ce pas le monde? Toi tu veux être grand, alors prends le temps de prêcher aux autres. Toi tu veux être grand, alors médite la parole pour ne pas pour ne pas te laisser distraire. tout mon « Toi, tu veux être grand. »« Alors, paie mes brebis, paie mes troupeaux. » C'est-à-dire, celui qui veut être grand doit avoir le cœur d'un pasteur, doit avoir le cœur d'un berger, doit avoir le cœur d'un père. « Moi, je Je un de je pas C'est pour dire que même là où tu es, mon frère, ma soeur, dans la famille, il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Est-ce que as tu as déjà fait un effort Ne que Qui ne connaît pas encore le Seigneur Qui veut réellement recevoir le Seigneur dans sa vie dans la est-ce que les gens savent même que tu es chrétien dans la famille, il y a place est-ce que les gens savent même que, que, que, que, que tu es chrétien Ou bien, au une identité Là, nous sommes en train de chuter maintenant. Donc, 18, il faut comprendre que Yeshua, l'ingé, n'est-ce pas à faire les sons à par rapport à la question, il y a des bah, disciple, et Ben dit, ma bah, réponse au tina souka. Et, je vous dis, prenez le temps de lire, n'est-ce pas, tous les livres de Matthieu 18 je pense qu'un gars a condensé un grand okay? Pour attend il y a vidéo Mais Je vous rappelle encore que Celui qui veut être grand Doit aspirer, n'est-ce pas, à l'œuvre Et faire des choses selon ce que le Seigneur veut C'est-à-dire Aimer son prochain C'est-à-dire Venir à l'aide à son prochain C'est-à-dire ne pas mépriser son prochain C'est-à-dire n'est pas aussi scandalisé son prochain. C'est-à-dire, maintenant, ton corps représente un danger. Si vous contrôlez un malabouté, tu risquerais de passer outre par rapport à ce que le Seigneur veut. Alors, si tu veux être grand, rends-toi réellement dans vos serviteurs de l'autre. Si tu veux être grand, rends-toi réellement disponible pour les autres. Si tu veux être grand, Donne tout, donne le temps, n'est-ce pas, à parler aux autres de la part de Dieu, afin que nous avons, dans le cas il y a à n'est-ce pas, de, de, donc, des choses, à ressusciter, n'est-ce pas, des dons, je veux dire, pour les n'a qui ont fait que nous avons parfait. Puisque vous pensez, Ephésiens 4, 11, lebit. le rôle, n'est-ce pas, il y, a, il y a un ministère, il y a un don ministériel, il y a un, y a un, un perfectionnement des saints. Oh. Si on parle lorsqu'on parle de la perfection la perfection vient nakati attend savez mon à banda à continuer à ça continuer tient comment parfait lorsque nous serons parfaits c'est là que le seigneur va venir venir venir n'est- ce pas nous prendre pour être enlevé avec lui je pense une personne a été bénie ce qui pas questions amis le bas toujours vous continuer pour tout et vous remarquez que vous donc vous commentaire tout inbox. Sauf vous avez commentaire dans les pas que vous avez mais des fois vous avez un vous de temps vous pour vous avez un numéro de pour vous mettre un de temps vous avez un site de vous visiter, et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser et eh, du tani emballe semaine emission na catalyseur vertic coloque de la shalom. Quand toi, Elohim, El, El Haï, le Dieu vivant, Yeshua, le Dieu qui sauve.